Bonjour mes chers élèves de 3 année primaire, je vous présente pour la première fois mon cahier de vocabulaire et de communication sur chaîne YouTube, éducation à distance. Bien sûr, vous attendez tous ce beau cahier, ce nouveau cahier de vocabulaire et de communication de la part de l'édition CTPL on va découvrir la première leçon d'aujourd'hui de communication et de vocabulaire Ah bon je vais expliquer les objectifs les objectifs qui sont vraiment très clairs pour accompagner chaque élève dans sa maîtrise du français pour l'aider à communiquer facilement dans cette langue pour rapporter à chaque élève les outils lexicaux nécessaires pour communiquer de façon simple et pratique. Pour enrichir son capital lexical et vocabulaire en rapportant avec 15 différents thèmes. Oui, vraiment, 15, 15 différents thèmes tous liés aux divers domaines de la vie courante. Mmh, mmh, mmh, mmh, mmh. Bonjour mes chers élèves de CO1. Mm -hmm. Bonjour mes chers élèves de CO2, troisième année primaire. Je vous présente votre cahier préféré, mon cahier de vocabulaire et de communication que vous attendez tous. Alors les objectifs sont vraiment très clairs. Pour accompagner chaque élève dans sa maîtrise du français, pour l'aider à communiquer facilement dans cette langue, pour apporter à l'élève les outils lexicaux nécessaires pour communiquer de façon simple et pratique pour enrichir son capital lexical en rapport avec 15 différents thèmes, tous liés aux divers domaines de la vie courante et de la connaissance humaine. Alors, euh, il continue vraiment très rigoureux. Tout cela dans ce beau cahier, mon cahier de vocabulaire de communication de la part de CDPL. Alors, prenez s'il vous plaît votre cahier de vocabulaire de communication. Si vous n'avez pas, vous pouvez l'acheter dans la librairie. De vous, mon cahier de vocabulaire de communication de troisième année jusqu'à sixième année primaire. Là, cette fois, les élèves de troisième année primaire, vous êtes les bienvenus. La médina. La Medina, c'est donc la leçon d'aujourd'hui de vocabulaire et de communication. On va découvrir ensemble quelques vocabulaires qui sont rapport avec ce thème. La Medina. La Medina veut dire tout simplement une ancienne ville. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Repère chaque mot et rappelle. Son numéro dans l'illustration, alors voici l'illustration qui représente la médina. Alors, où se trouve le souk des potiers? Ce n'est pas cela. Alors, on va créer ici un d'accord. Mmh. Voilà. C'est le souk des potiers. Il y a des pots ici en argile. L'oreyad. Ce n'est pas ça. Si. Alors voici l'oreyad. Mmh. La porte. Ah, la porte de la Médina. La ruelle. C'est une petite rue. Et... Voilà, c'est une petite rue ici, c'est quatre. La ruelle. Alors, on a déjà vu jusqu'à maintenant le souk des potiers. L'Oriade, la porte, la ruelle, les l'échoppe, alors ça c'est ce qu'on appelle les shops. non c'est ici, voilà l'étale, Voici l'étal. C'est 6. Et voici ce qu'on appelle les shops. Voilà. C'est une petite boutique ici qui se trouve ici. C'est ce qu'on appelle ici les shops. C'est une petite boutique bon euh, l'atelier c'est ça l'atelier l'atelier c'est 7 qu'est ce qu'il reste qu'il reste le la fontaine euh, pardon les remparts voilà les remparts c'est 8 La fontaine ici, c'est la fin. Le fond doux que c'est ça, c'est 10 Alors qu'est-ce qu'on vient de faire maintenant On a repéré, oui exactement, on a repéré. On a repéré chaque mot et on a reporté son numéro dans cette illustration. Ça se appelle le fondouk. Tout ça, c'est le fondouk. Ce bâtiment, tout ça, c'est le fondouk. Bien sûr, il est dans la médina. Et ici, c'est la fontaine. On prend de l'eau, on boit de l'eau. Les remparts qui protègent ou qui gardent la médina des autres ennemis. Voilà la porte. Il y a aussi l'atelier, l'atelier d'artisanat. Et l'étal, ici. Le shop, ici. La ruelle. L'Oriate Voilà Quoi euh, encore, encore. Loriat Et le Socle des Poutiers Alors on passe à autre chose maintenant Une autre activité Alors Deuxième activité pour aujourd'hui Toujours avec le thème de la Medina Page 4 euh, le cahier, c'est mon cahier de vocabulaire de communication. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Coche tous les mots qui ont un rapport avec la médina. Alors, on va cocher tous les mots qui ont un rapport avec la médina. Par exemple, un vendeur. par Exemple, un vendeur des pots C'est un petit. Ils vendent des pots en argile. Une ça. Une ça veut dire une école. Qui se trouve bien sûr à l'intérieur d'une médina. Le Mellah. Oui, parfois, on trouve le Mellah, c'est un quartier juif. Un marché, oui. Un champ, non. Une usine, non. Normalement, un champ se trouve à l'extérieur. Une usine se trouve dans une ville. Ou euh, à l'extérieur d'une ville. Oui, on peut trouver un quartier. Oui, il y a des quartiers dans la Médina, plusieurs quartiers. Et on peut trouver aussi des clients. Oui. Alors, un vendeur. Une ça, Le mle, Un marché. Un quartier. Un client. Alors, voici les mots qui ont un rapport avec la Médina. Et qu'est-ce que vous allez faire à la fin de cette vidéo Vous prenez euh, un bout de papier Essayez de trouver d'autres d'autres mots euh, ajoutés à cette liste. Ça veut dire les mots qui ont un rapport avec la Médina. Il y a un bandone, il y a un mudrasa, il y a une il y a un marché, il y a un quartier, il y a un client. Il y a aussi d'autres euh, noms par rapport euh, à la première activité. Mais cherche d'autres, d'autres coins ou d'autres places qui se trouvent dans la Médina. Ajoute trois mots à cette liste. D'accord C'est fini pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va voir la suite de la Médina. C'est pas 5. Au revoir. Au revoir.